Music mm -hmm. Danse, viens, qu'on s'émancipe Mouvement de hanche des regards subtils. viens, Baby viens, viens, danse, danse viens, viens, s'émancipe Une main sur le jean, jean, une main sur le bébé danse, danse, viens, jean, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, regards subtils viens, viens, viens, danse viens, viens, danse, Baby, vient... bébé, bébé. Toi, t'es un ouragan, t'emporte tout sur ton passage Mais surtout les cœurs, bébé, bébé Laisse-moi être ton amant Je vois et des mirages à cause de ton corps Des pulsions, de romantisme en sentant ton parfum Laisse-toi ressentir la caresse de mes mains là Je lis dans les tiennes que ton destin à lire au mien Oh G, oh miss Je veux que ton bien et ton bout. Oh gee, oh miss. J'aime bien sentir ton cou, mais je préfère sentir ton cou, bébé. On ne s'est rien promis, mais là on se donne le tout, bébé. Donne le tout, bébé. Donne, le tout, donne le tout. On se dira pas, je t'aime, je sais, mais là sous le charme. Quand je te sens bouger sur moi, je sens que je suis sous le charme, bébé. Sous le charme, ouais. Sous le charme. Une main sur le jean, une main sur le juice, bébé. Viens, on danse, viens, qu'on s'émancipe si Mouvement de hanche, j'ai deux regards subtils Bébé, viens, danse, danse, viens, consément Une main sur le jean, jean, une main sur le jean. Bébé, viens, danse, danse, viens, conséquent. Si. Mouvement de hanche, j'ai deux regards subtils Bébé, viens, danse, danse, bébé, viens. Ouais, écoute ce bébé, c'est moi. J'aimerais qu'on se dise je t'aime, c'est. Car quand je t'ai vu bouger sur moi, je sens que j'étais sous le charme. Ouais, sous le charme. Quand je te sens bouger sur moi, bébé, je sens que je suis sous le charme. Sous le charme. Je sens que je suis sous le charme. Sous le charme. Sous le charme. Sous le charme. mon s'émancipe, mouvement de han. J'ai deux regards subtils Baby viens, danse, danse, viens mon Une main sur le jean jean, une main sur le cul. Bébé viens, danse, danse, viens a s'émancipe. Mouvement de han. J'ai deux regards subtils Baby viens, danse, danse, baby viens. Allô